Les crises capitalistes se succèdent, dégradant les conditions de vie des ouvriers. La variante Omicron est en train. Il s'agit de l'intérêt du virus coronavirus. Millions de quarantines, avec des villes en bloc. Nouvelles sanctions contre la Russie. la crise en Espagne, 35 de masse, les meilleurs rapports publics. Il a déclaré que l'inflation allait continuer d'augmenter. Facing its most serious economic crisis ever et les pauvres sont les plus. Nous savons aussi qu'une crise de la nourriture peut éliminer le délire Une vague de luttes et de grèves se développe partout dans le monde. La Fédération syndicale mondiale montre la voie d'une lutte organisée, collective et de classe. For, for the working class all over the world. La base, qui composent les travailleuses et travailleurs, marchent dans la vision de la Fédération syndicale mondiale. Pour que la Fédération syndicale mondiale siga creciendo et faire l'apport que nous devons donner au niveau mondial pour que la FSM, qui est la seule herramienta de classe du monde, soit au front de cada uno de los conflit. Parce que l'affiliation à la FSM est devenue en France un marqueur du renouveau du syndicalisme de lutte de classe et de masse anticapitaliste et anti-imperialiste. D'aider notre mieux ensemble. Long live the solidarity L'espoir réside dans nos luttes. Avis capitalista, vive la FSM. Avis capitalista, viva la FSM. Avis capitalista, viva la FSM. Avis capitalista. Participez tous à la journée internationale d'action de la FSM.